Le rôle de la PNL dans la préparation du sportif, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.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 Alors, le rôle de la PNL dans la préparation du sportif, c'est ce que nous allons voir ici en deux parties. La première, déjà, c'est comprendre ce qu'est la programmation neurolinguistique donc qui a été inventée. On a déjà fait une vidéo là-dessus par Richard Bender et John Grinder. Et du coup, la PNL aujourd'hui a vraiment pris sa place dans la préparation mentale parce qu'elle permet d'optimiser par diverses choses les performances des sportifs. Par exemple, avec des ancrages où on va aller chercher des situations ressources afin que quand on arrive en compétition si on a besoin se connecter à ces émotions qui sont positives et du coup de nous mettre en action de nous générer le bon comportement et parfois lorsqu'on arrive à un stade en sport on a besoin de préparation on ressent qu'on a besoin de préparation mentale pourquoi parce que physiquement ça va techniquement ça va tactiquement ça va mais on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui bloque et du coup on peut aller se rapprocher vers l'hypnose la sophologie ou de la programmation neurolinguistique alors maintenant ça, le rôle de la PNL, pour moi, c'est top et ça permet déjà d'améliorer les choses sur beaucoup de sportifs. En revanche, pour certains sportifs, eh bien, il va avoir un blocage qui va être plus profond. Pourquoi Parce que dès qu'on va faire de la PNL, ok, ça peut améliorer les performances sportives. En revanche, ça ne transforme pas et ça ne résout pas les problèmes de manière durable. Par exemple, si on va faire une dissociation ou par exemple une, sur un athlète qui avait, eu, euh, il avait des sentiments de peur à chaque fois de l'échec, et dès qu'il avait ces peurs de l'échec là et eh bien il avait été suivi quatre ans par un préparateur mental derrière et ok ça s'améliorait ok des fois il arrivait avec ses ancrages avec des switches à passer au dessus mais par contre ça n'avait pas résolu de manière profonde cette peur qu'il y avait pourquoi parce que quand on va mettre des ancrages par exemple ou quand on va faire des switches eh bien ce qu'on va faire c'est juste qu'on va annuler annuler l'effet on va annuler l'effet mais du coup cet effet c'est pour ça que l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens Mais tant que tu n'as pas intégré cette expérience de manière entière en tant qu'expérience Alors elle va se reproduire Pour certains ça va s'annuler dans le sport et tant mieux En revanche ça va se déplacer dans un autre domaine de vie En revanche pour d'autres bah à un moment donné, ça va quand même revenir en sport. Comme pour cet athlète, par exemple, qui, bah, au bout de 4 ans, et ça fait 4 ans qu'il est quand même suivi par un préparateur mental. Et moi, je lui dis, au bout de 4 ans, <rire> j'étais un peu cash à, à la première session. C'est au bout de 4 ans, tu n'as toujours pas résolu ton problème. Non, c'est vraiment... Et là, il me dit, bah non, on l'a amélioré, mais on l'a pas transcendé. Et donc, nous, dans le programme Hyperform Academy, c'est pour ça, on a vraiment la première phase qui est de la dépolarisation, qui est à l'inverse de la programmation neurolinguistique, qui est juste un outil pour se servir de pouvoir euh, se remobiliser et se remettre en action ou se programmer à la réussite comme ils aiment dire nous on va faire en sorte que l'être humain en face de nous l'individu intègre les situations par exemple avec cette peur de l'échec et eh bien on a je suis allé remonter on a remonté ensemble à, quel, à, à quelle quelle était la première fois où il avait ressenti cette peur de l'échec pourquoi parce que dès qu'il avait perçu un échec donc c'est à dire que s'il a perçu un échec il a perçu un instant de sa vie plus d'inconvénients que de bénéfices. Et du coup, le subconscient a enregistré comme croyance échoué sous cette forme-là dans le sport, eh bien, c'est dangereux et c'est mal. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu que le subconscient, vu qu'il a intégré la moitié d'un événement, enfin, du moins la charge négative, alors on va répéter, il va répéter sans cesse le même scénario jusqu'à temps qu'on intègre entièrement. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, tout simplement, on a regardé la première fois il avait subi, perçu, l'échec est donc plus de pertes que de gains et on a regardé tous les bénéfices qu'il a eu pour lui d'avoir cet échec et en fait il a vu que grâce à ça, il a pu rencontrer certaines personnes cette personne ils ont l amené à tel endroit et que finalement s'il n'y avait pas eu cet échec alors eh bien il ne serait pas devenu la personne qu'il est devenu et finalement il s'est mis à ressentir de la gratitude par rapport à cet événement et moi je sais que quand il y a de la gratitude, quand il y a de l'inspiration quand il y a un sentiment de légèreté qui arrive boum, l'expérience est totalement annulée et donc derrière, quand euh, je transmettais ça sur euh, une de mes prestataires qui, qui euh, préparait un poste, ouais en fait, t'as as juste fait un ancrage sur l'ancrage. J'ai fait non, surtout pas. J'ai pas ancré. Quelque... Je me suis pas servi de la PNL pour ça. J'ai juste pris de la hauteur, plus de... pris de l'altitude, me suis servi d'une loi universelle que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, pour montrer que bah, pour dépolariser. C'est pour ça qu'on arrive pour dépolariser cet événement. Et je sais qu'en dépolarisant cet événement et que la personne intègre ça alors que le subconscient intègre la synthèse des opposés le cortex préfrontal reprend les commandes du cerveau et qui est son rôle au cortex préfrontal c'est un, un calculateur un planificateur donc c'est à lui de commander c'est pas au subconscient de commander. c'est pas au corps de commander le cerveau c'est vraiment au cerveau de commander le corps à la partie haute du cerveau de commander le corps et du coup juste en faisant ça boum le problème a été résolu et le plafond de verre a sauté et ensuite, en effet, on va se servir de la programmation neurolinguistique pour travailler des choses telles que la modélisation, par exemple, qui sont aussi utilisées en hypnose, la modélisation qui permet de prendre des modèles, justement, les optimiser, et de pouvoir intégrer et d'apprendre par induction plutôt que d'apprendre par déduction. C'est-à-dire que l'enfant, par exemple, lorsqu'il, avant de rentrer à l'école, il apprend par mimétisme, via les neurones miroirs, il apprend sur ses parents, etc., il limite, et du coup on apprend très vite par induction lorsqu'on va arriver dans le système de scolaire on va surtout vu que c'est interdit de tricher on va surtout apprendre par déduction ok mais la partie indiction elle va on va vraiment s'en servir dans la pnl pour pouvoir apprendre en imitant par exemple tout en faisant en sorte que l'on intègre par rapport à notre personnalité après on peut aussi utiliser les ancrages qui permettent de se recentrer sur quelque chose, on fera un exercice bientôt sur les ancrages qui permet de se recentrer à des, à des énergies qui sont, qui sont vraiment, euh, qui mettent en mouvement sans s'exagérer, c'est vraiment important, et euh, une se minimisée qui permet d'être centré, et également le, le switch qui permet très vite de passer d'une émotion à une autre, alors nous, le, le switch qu'on a à la de l'autre performance c'est très vite se recentrer sur qui on est en train de devenir, et un tas de choses qui font qu'en effet la programmation neurolinguistique ensuite sert à optimiser les performances mais c'est vraiment important d'aller tout d'abord résoudre le fond du problème plutôt que la forme puisque si on résout la forme alors le fond va reproduire une nouvelle forme de forme dans d'autres domaines de vie Et ce qui est bien qu'on a l'être humain qui sera en face de nous en révolution ou tu seras encore en révolution et c'est quand même dommage alors que quand on dépolarise ça y c'est est fini on peut vraiment passer à autre chose donc voilà pour, pour moi aujourd'hui dans cette vidéo